Bonjour. Vous avez bien mangé. On va attaquer cette nouvelle partie de la FUD. Cette fois-ci, j'ai le plaisir, j'ai le plaisir d'introduire Mathieu Ferment, Mathieu qui est membre de la core team de PrestaShop et qui contribue très souvent à l'open source. Aujourd'hui, il va nous présenter, il va nous, nous présenter en fait son retour d'expérience sur CQRS, une approche qui l'a beaucoup aidé sur la migration vers Symfony de PrestaShop. Mesdames et messieurs. Mathieu Ferment. Bonjour, et ben merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à la FUP. c'est la première fois que je suis speaker chez la FUP. donc je suis très content, même si pendant longtemps j'ai été dans le siège des gens qui a regardé. Et du coup, ben, je suis ravi de vous présenter cette conférence, Sécuresse à la Rosecous de PrestaShop pour migrer vers Symfony. Alors c'est parti, on commence. Euh, évidemment, avant de vous parler du contenu du même de la conférence, un petit mot pour euh, préciser qui je suis. Je suis développeur PHP depuis 2012. Et j'ai rejoint PrestaShop vers 2018. Et peu après mon arrivée chez PrestaShop, on m'a proposé de, de prendre en charge la migration Symfony, un gros chantier dont on va parler plus en avant et titanesque. Et du coup, bon, bah aujourd'hui, je suis un peu pertinent pour vous parler de cette migration Symfony de PrestaShop et de notre usage de CQRS. Alors aujourd'hui, on va parler de SecureS en trois parties. La première partie, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi SecureS il y a deux ou trois ans. Euh, les raisons qui nous ont amenés à faire ce choix et potentiellement donner ces raisons pour vous aider à faire ce choix si vous aussi vous demandez ce que c'est intéressant. Après, on va aller ouvrir le capot, on va aller mettre les mains en cambouis pour voir un peu, ça donne quoi quand on décide de mettre du Secure dans une application PHP et notamment dans une application existante. Pas un beau projet, tout beau, tout neuf, from scratch, un truc dans lequel on arrive, du coup, c'est un peu plus compliqué. Et puis, la troisième partie, je crois, c'est la plus intéressante, c'est le retour d'expérience. Ce sont une série d'éléments, de questions qu'on s'est posées quand on a fait du CQRS chez PrestaShop, euh, vous donnez déjà les réponses qu'on est a apportées. Et puis, toujours la même idée, c'est de vous apporter un peu une vision de c'est quoi quand on fait du CQRS au PHP au quotidien. Parce qu'il y a deux ou trois ans, chez PrestaShop, quand on a réfléchi à, à adopter CQRS, on s'est beaucoup du monde documenter et on a vu qu'il y avait pas mal de théories, mais pas forcément beaucoup de retours pratiques. On trouvait que ça manquait un petit peu, on se rendait pas compte, ça donne quoi au quotidien. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'essaie d'aider de, de, un peu à, à pallier ce petit vide alors, on attaque avec la première partie, choisir CQRS, et pourquoi on a fait ça Pour vous parler de CQRS, bon, bah évidemment, je dois passer par la théorie, même si aujourd'hui, on va se concentrer sur la trafic. Je pense que c'est un pattern qui commence à être de plus en plus populaire, qui commence à être de plus en plus connu, mais voilà, pour que tout le monde ici ait un niveau de connaissance minimum sur le sujet, pour bien comprendre, on va faire un tout petit détour sur c'est quoi CQRS. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer CQRS en trois slides seulement. Alors, pour vous expliquer ces QRS, je vais vous demander d'imaginer que vous descendez dans la rue et vous arrivez devant un distributeur de banque. Donc on peut dire que ce distributeur, c'est un peu comme une interface entre vous et un système bancaire. On va faire un jeu. On va modéliser dans notre tête ce système et ses interactions. Et du coup, je vais vous donner une règle pour ce jeu. La règle, ça va être toutes les interactions qu'on va pouvoir faire entre vous et cette banque via le distributeur, elles seront de deux sortes. La première sorte, c'est des interactions qui retirent de l'info du système, mais elles n'en modifient pas son état. Et la deuxième sorte, ce sont des interactions qui vont modifier l'état du système, mais on ne retire pas d'info. Du coup, si on commence à imaginer, alors voilà, qu'un distributeur, je peux retirer de l'argent, ça, ça modifie l'état du système, ça n'en retire pas d'info. Je peux consulter mon solde, ok, ça, ça retire de l'info, mais ça ne modifie pas l'état du système. Je peux faire un virement euh, ça, ça modifie l'état du système, ça en retire pas d'infos. Donc, on peut continuer comme ça et on peut se faire la liste de toutes les interactions possibles via ce distributeur. Et on dit que tout ce qui modifie l'état du système et on retire pas d'infos, on appelle ça les commandes. Et tout ce qui retire de l'info du système, mais euh, n'en modifie pas l'état, on appelle ça les queries. Et ben, ça y est, on vient d'appliquer CQRS sur ce distributeur. Parce que CQRS, c'est « Command Query Responsibility Segregation. Le CQS, ça consiste à dire toutes les interactions que je vais pouvoir faire avec mon système, soit c'est des commandes, soit c'est des, des queries avec les règles qu'on vient de, de, de mentionner. Et le R, dans CQRS, le responsibility, ça consiste à dire que dans votre système, vous allez avoir deux zones bien distinctes qui vont traiter les queries et les commandes. Peut-être il y a un socle commun, peut-être il y a des choses en, qui vont être réutilisées entre les deux. Et vraiment, c'est de dire, dans mon système, les deux entités responsables de traiter les queries ou les commandes, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est SecureS. SecureS, c'est bon, maintenant, il faut que je parle de PrestaShop. Alors, PrestaShop, c'est un CMS e-commerce, open source au passage, fondé en 2007 sur un framework MVC. MVC, normalement, il n'y a pas de souci, tout le monde connaît, mais au cas où, je le rappelle. On a des utilisateurs qui interagissent avec des contrôleurs. Les contrôleurs, ils interagissent avec des services qui s'appuient sur un modèle de données qui est basé sur une base de données. Voilà, très classique, fondé en 2007, à l'époque, plein de gens qui faisaient ça. Et puis, quelques années plus tard, PrestaShop a décidé de migrer son architecture vers Symfony. Parce que, déjà, l'architecture initiale à la WC, elle, avait faite, elle avait été faite avec un framework maison. Donc, il y avait un sacré coup de maintenance. Passer sur Symfony, on perd le, le coup de maintenance. Et puis, bah, du coup, le framework maison, il commençait à avoir du mal à, à faire l'affaire vis-à-vis des concurrents Symfony et Laravel. Donc, c'était un bon choix. Le problème c'est que PrestaShop, c'est immense. Alors, ça fait un petit peu pub, mais euh, PrestaShop, il y a un, un front office, un web service, il y a un back office avec plus d'une centaine de pages dedans, plutôt fouillu, avec plein d'options, plein de choses, etc. C'est gigantesque. Du coup, ce n'est pas possible de dire, c'est parti, on migre, poupe, poupe, et quand on a fini, on sort une nouvelle, euh, une nouvelle version. Donc, on s'est dit, on va faire une migration en deux étapes. La première étape, on va migrer la couche applicative c'est-à-dire les contrôleurs, ce qui tourne autour, les formulaires, les vues, le JavaScript, euh, la gestion des sessions, etc. Et puis, quand on aura fini ça, on se tapera le reste, c'est-à-dire la couche service, la couche modèle. Bon, voilà, pourquoi pas, c'était un, bon, un bon choix, migration de deux étapes. Maintenant, si on y réfléchit un petit peu, PrestaShop, c'est un CMS. Un CMS, ça tire sa richesse et son intérêt, du fait qu'autour, il y a un écosystème, de modules et de thèmes de gens qui vont développer autour de ce CMS. Le WordPress c'est super intéressant pour tous les modules qui existent qui vous permettent de faire plein de choses autour. Du coup, si on y réfléchit bien, si on reste sur ce plan de migration, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord casser la couche applicative legacy, on va la remplacer par Symfony. Après, on va aller voir les développeurs de modules et de thèmes, on va leur dire bonjour. Et eh ben euh, voilà, on, on a cassé la couche applicative, on l'a reconstruite. Est-ce que vous pouvez mettre à jour votre module et votre thème parce que dans la nouvelle version, il faudrait, bah, faut s'appuyer sur la nouvelle implémentation, l'ancienne, on l'a virée. Ça va se faire. Et puis après, on va faire la partie 2. On va casser la couche service, la couche modèle, sur laquelle également, il y a moyen qu'il y ait des modules et des thèmes qui s'appuient, parce que les modules et les thèmes, ils s'appuient sur le code qu'il y a dans PrestaShop. Et on va retourner voir les développeurs de modules et de thèmes et leur dire bonjour, j'espère que vous avez terminé parce qu'il faudrait encore retaper votre module et votre thème parce qu'on a encore cassé des choses et on a encore ré réimplémenté. Du coup, c'est pas un message qui passe très, très bien. Ce n'est pas, pas forcément quelque chose qui nous plaisait comme plan. Alors, on s'est dit, bon bah, on va changer un peu le plan, on va mettre une troisième étape. La première étape, on ne touche pas, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut casser la couche applicative legacy. Mais la deuxième étape, quand on reconstruit la couche applicative en Symfony, là, on introduit un nouveau niveau, un nouveau layer entre les contrôleurs et les services. Et ce layer, il va venir wrapper, encapsuler les services et les modèles. Du coup, les contrôleurs, ils utiliseront plus du tout directement les services et modèles. Ils passeront par cette couche, qui elle s'appuie là-dessus. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on va faire la troisième étape et qu'on va casser la, la couche service et modèle pour la réimplémenter en mieux, la couche qu'on aura introduite bleu là, elle bouge pas. Donc elle va nous servir à wrapper, encapsuler, pour qu'on puisse dire aux gens derrière basez-vous dessus quand vous allez retaper votre module, parce que elle, c'est bon, c'est du, du long terme, c'est du futur. Elle, on va plus la casser dans le futur. Donc voilà, on s'est dit, on va introduire cette couche qui va permettre aux gens de se baser dessus. On avait également d'autres raisons euh, d'introduire cette couche, mais aujourd'hui, je pourrais pas les mentionner, parce que j'ai manqué de temps. Euh, notamment, le fait que les services et modèles, historiquement, chaque place shop, c'est du statique ou du singleton. C'est très très dur à isoler. Alors, en isolant cette couche, on peut mieux l'isoler, on peut mieux la tester, on peut mieux la réfecter. Mais en tout cas, voilà, le, le plan de migration se base sur cette couche bleue qu'on vient introduire entre la couche contrôleur et la couche service. Et du coup, on a une conférence qui parle de CQRS. Donc, évidemment... Cette couche bleue, c'est CQRS. On a choisi d'implémenter cette couche, cette interface entre contrôleur et service, avec CQRS. Pourquoi Parce que quand vous faites du CQRS, vous allez matérialiser vos commandes et vos queries avec des noms. Vous allez précisément dire, OK, il y a telle interaction, ça, c'est une commande, ça, c'est une query, ça fait ça, ça, ça. Donc, en fait, c'est super. CQRS, ça vous oblige à vraiment lister et préciser c'est quoi les interactions possibles avec votre service. Donc, pour nous, pour les contrôleurs, c'est super, on a une liste. Mais surtout, c'est génial, parce qu'on va dire aux développeurs au module de thème eh bien, vous voulez interagir avec PrestaShop, basez-vous sur les commandes et les queries. Comme ça, il y a la liste complète de tout ce que vous pouvez faire avec PrestaShop. Donc, ça devient une super interface, un super SDK pour les développeurs de modules de ta main. Et du coup, c'est ça qui nous a poussé à choisir SQS. Ça, c'est pour le choix. Maintenant, je peux vous emmener de l'autre côté de la barrière. On va ouvrir le capot, on va aller mettre les mains en le cambouis et je vais vous montrer ça donne quoi de faire du SQS en PHP dans une application existante. Parce que potentiellement, c'est peut-être un choix que vous allez vouloir faire Demain, ou si je vous ai convaincu, pourquoi pas Alors, déjà, je peux vous montrer un peu un avant-après. Le code que vous voyez avant, c'est un truc qu'on peut trouver dans PrestaShop aujourd'hui pour les parties non-migrées. Euh, pour mettre à jour une commande, eh ben, on va avoir un objet, on va appeler dessus une fonction qui va renvoyer un objet, on va appeler dessus une fonction qui va renvoyer un objet, qui va renvoyer une fonction, un objet, on va appeler dessus une fonction, et puis voilà, ça fait le job. Du coup, quand on veut faire quelque chose dans PrestaShop, il faut trouver c'est quoi le bon objet, c'est quoi le bon paramètre, c'est bon, quoi le bon, avec un peu de chance, c'est documenté, mais pas toujours. Une fois qu'on a appliqué CQRS à cette partie-là, pour les gens qui viennent consommer cette, euh, cette partie de notre API, ça devient super cool. Il y a juste qu'à trouver, je veux faire ci, c'est quoi la commande, la query, ce qui le fait, je la crée et je l'envoie dans le bus. Ah, le bus, j'en parle juste après. Donc, en tout cas, au niveau de simplicité, il y a un gros gain pour les gens qui consomment notre code, donc les développeurs de modules et de thèmes. Alors, le bus. Quand vous faites du CQRS, la règle, c'est de dire, je fais les commandes et les queries. Ça, c'est la base de CQRS, c'est le cœur, il y a d'autres choses autour, mais c'est la base. Et après, il y a plein de gens, quand ils font du CQRS, ils rajoutent un bus, mais c'est pas obligatoire. Le bus, c'est un peu comme un proxy, c'est un élément qui va être capable de recevoir dans votre système les commandes et les queries, et de trouver où dans le système, on peut aller les traiter. Donc, une fois que vous en mettez un, vous envoyez, vous faites un dispatch de, de vos commandes et vos queries dedans, et lui, il va trouver où dans le système, je peux les traiter alors, je vais vous montrer ça, comment ça se marche. Si on prend le petit bout de code qui est en dessous, là, euh, donc a un exemple où on crée une commande, on l'envoie dans le bus, donc là, on crée la commande, hop, elle part dans le command bus, et le command bus, lui, on lui a donné avant un certain nombre de services qu'on a dit, c'est Handler, et chaque Handler est capable de gérer une commande. Si vous avez déjà vu comment ça marche, par exemple, les encodeurs, etc., ça, ça ressemble beaucoup. Donc voilà, le command bus, il accède tout un tas de Handlers, il y en a un seul qui peut gérer cette commande, le handler, il va la récupérer et après, il va s'appuyer sur la logique business qui, elle, on l'a juste bougé. Elle existait déjà, c'était la, la logique de legacy de PrestaShop. Pour des queries, ça va être pareil. On crée la query, on l'envoie dans le bus. Nous, on a deux bus différents, un pour les commandes, un pour les queries. C'est ce qui est recommandé. Vous pouvez aussi avoir un seul bus ou plus de bus, si vous avez envie. Le query bus, pareil, pas de magie. Pour savoir où la traiter, ben, avant, on lui a donné une liste de handlers. Chaque handler traite une query. Hop, il s'appuie sur la logique business et puis il renvoie un résultat. Puisque les queries, ça renvoie de l'info, alors que les commandes, ça ne renvoie pas. Du coup, quand on aura fini euh, notre migration complètement chez Pressashop, puisque c'est encore en cours, eh bien, les contrôleurs chez nous, ils s'appuieront plus du tout sur le service, ils interagiront plus du tout directement. Tout ce qu'ils feront, les contrôleurs, c'est envoyer des commandes et des queries dans les bus. Les bus, il y aura tout un tas de handlers qui viennent, qui viennent dire, moi, je peux gérer cette commande, moi, je peux gérer cette query il s'appuie sur la logique service, elle n'a pas bougé, toujours là, et après, il y a la couche modèle. Et du coup, quand on viendra casser, puis réimplémenter la couche service et la couche modèle, tous les gens qui travaillent avec PrestaShop en envoyant des courriers et des commandes, pour eux, sera transparent. Il n'y aura rien qui va casser. Leur commande, leur query, ça ne bougera pas. Une... On va juste casser la couche en dessous, mais c'est invisible. Donc, le... c'est le but du jeu. Alors, si demain, vous partez sur le sécurise pour votre application, parce que ça, ça vous tente, réinventez pas la roue, il y a des bus qui existent, nous, à l'époque, on était sur Symfony 2. Depuis, on a passé sur Symfony 3, bientôt 4. Et du coup, on avait pris le texte and bus, Voilà, c'est un bus qui marche très bien. Euh, il y a des adapteurs pour Symfony, pour Laravel, pour d'autres frameworks PHP. Aucun problème. Sur les versions récentes de Symfony, je pense que Symfony Messenger, ça marche aussi très, très bien. Et donc, du coup, ben si vous prenez l'adaption, l'adapteur, enfin le bundle pour Symfony, le bus, c'est un service. Vous créez vos commandes à vos queries, hop, vous les envoyez dedans. Et pour dire au bus quelle est la liste des handlers capables de gérer vos commandes et vos queries? ça se fait avec l'injection de dépendance, tout simplement, vous mettez un tag, et après vous dites, voilà, ce service il peut gérer cette commande. Très simple, très basique, il y a pas Et puis, euh, depuis tout à l'heure, je vous parle de commandes et de commandes handlers, donc c'est bien de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, au-dessus, je vous ai mis un exemple de commande, c'est la, la commande qui permet de modifier les adresses d'un panier, parce que PrestaShop, CMS, e-commerce, vous voyez, la commande, c'est juste l'info. Dans la commande, dans le fichier PHP, il y a zéro info sur comment on va traiter ça. C'est juste l'information, je veux modifier l'adresse du panier. Et du coup, on donne l'ID du panier, l'ID de la nouvelle adresse de livraison, l'ID de la nouvelle adresse de facturation. Il n'y a rien d'autre. C'est juste l'information, presque un container, presque un DTO. Et euh, en dessous, il y a un handler. Le handler, lui, c'est l'implémentation. Il reçoit la commande, après, il fait son job. Il le traite. Donc vraiment, CQRS, ça découple complètement le message. Je veux faire ça dans le système et... Le handler, je fais ça dans le système, vois comment je fais. Eh ben, Écoutez, c'est bon pour la, la partie cambouille. La partie vue sur le capot, maintenant, on peut attaquer la partie, je crois, la plus intéressante, le retour expérience. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est plein de petites choses, des questions qu'on s'est posées, des problématiques que, où on s'est cassé un peu les dents parfois et que, du coup, je vous expose aujourd'hui pour vous donner à la fois un petit aperçu de c'est quoi et puis peut-être vous donner des réponses qui vous aideront. Alors, le premier, on va imaginer que là... La conférence a bien marché, vous êtes convaincu. c'est parti, c'est ça vous motive. Donc là, vous ouvrez votre IDE, vous dites, je fais le CQRS dans mon application, je me lance. Donc, vous vous lancez, première use case, vous dites, bon ben, bah, je fais quoi ça C'est quoi C'est une commande, c'est une query OK. Vous mettez votre bus, vous mettez votre handler, très bien. Après, bon ben, bah, votre commande, votre query, vous allez chercher à valider la data qui est dedans. Parce que plus on la, faut mieux la valider en amont, parce que plus c'est facile, c'est validé en amont, plus c'est facile de corriger, éviter les problèmes, remonter l'info à l'utilisateur. Vous, vous pouvez faire ça de différentes manières. Chez PrestaShop, nous, on utilise des value objects. Bon, c'est une façon commune de le faire. Donc, ça vous fait encore des objets. Ensuite, si on fait une commande. Euh, une commande, on rappelle, ça modifie l'état du système, et ça ne retourne rien. Ça ne renvoie pas d'info. Vous envoyez votre commande, elle arrive dans votre handler, et là, merde, il euh, y a un problème en database, il n'y a pas le bon, bon setting, il n'y a pas le bon hein, élément. Du coup, on ne peut pas traiter la commande. Comment on fait Aujourd'hui, peut-être dans votre application, si vous n'êtes pas en CQRS vous êtes en MVC, vous pouvez renvoyer un tableau d'erreur. Ouais, mais les commandes, ça ne renvoie rien. C'est interdit. Alors du coup, si vous allez voir la théorie de CQRS, ils vont vous répondre, eh bien, il faut utiliser des domaines exceptions. C'est-à-dire qu'il faut, faut se rendre des exceptions quand vous avez un problème, et puis, on ne va pas se baser sur les, les exceptions natives de PHP, elles ne sont pas nombreuses, on ne pour ça, donc on va faire nos propres classes d'exceptions. Ça marche. Et puis, si par hasard, vous êtes en train de bosser sur une query, alors votre query, vous avez, vous avez, le but d'une query, c'est je vais chercher de l'info en système, je la ramène, je ne modifie pas l'état. Si vous êtes allé chercher un truc comme une chaîne de caractères ou un entier, pas de problème. Mais si c'est un truc un petit peu plus travaillé, une donnée un peu plus structurée, vous n'allez quand même pas renvoyer ça avec un tableau déjà, c'est pas super cool au niveau de l'interface, c'est même moins performant, vous allez sûrement utiliser des DTO. Nous, on appelle ça des query results, donc c'est un objet PHP tout bête, structuré. Donc, ce que j'essaie de vous dire avec, ce, avec cette liste, c'est que quand vous faites du CQRS, quand vous commencez, eh bien, vous écrivez plein, plein, plein de classes, et donc de fichiers. Et moi, personnellement, quand on a commencé à faire du CQRS, la première fois qu'on a commencé à faire des commandes et des queries, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Parce qu'on se connaît tous, on est des développeurs, on a une tendance à over-engineer. Je me suis dit, waouh. J'ai écrit 15 fichiers pour un use case, est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi Eh ben en fait, non. Eh ben en fait, euh, CQS, c'est normal d'avoir beaucoup de fichiers, beaucoup de classes, parce que ça vous oblige à coucher, par écrit, donc, dans votre code, plein de choses, les interactions, les exceptions, les exceptions, c'est des cas d'erreur, la query renvoie quoi, c'est un objet, etc., etc., etc. Donc, c'est très bien, ça apporte beaucoup de clarté, c'est très, très clair et linéaire dans, dans votre code. Par contre, écrire tout ça, ça prend du temps. Et puis après, il faut le maintenir. Donc du coup, euh, CQRS, non seulement ça vous prendre beaucoup de fichiers, mais mine de rien, c'est du boulot. Donc moi, je vous recommanderais de ne pas faire du CQRS sur une application qui n'est pas mature et qui évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que c'est un investissement en fait. Ça apporte beaucoup de choses dans niveau architecture, mais c'est du boulot c'est du temps, il faut pas se voir la face. Et donc du coup, ben nous, Shop, c'est bon, c'est un CMS fondé en 2007, les use cases, sont... il y a quelques-uns de temps qui changent, mais les, les use cases classiques, on les connaît tous par cœur. Donc du coup, c'est mature, on peut poser nos commandes, elles ne bougent pas trop. Alors, le deuxième retour expérience, faut-il appliquer sécurisés globalement Aujourd'hui, on est la fil day, on est les développeurs. Généralement, les développeurs, quand on fait un choix architectural, on essaie de l'appliquer globalement. Par exemple, demain vous dites, je pars sur de l'architecture événementielle ou de l'architecture hexagonale, vous allez essayer de faire que tout votre système respecte ce principe, parce que comme ça, l'application est homogène, c'est plus facile border des gens, le code et la est structuré pareil, c'est mieux à naviguer, etc. Du coup, vous dites « bon, bah, moi j'ai choisi j'ai choisi CQRS, c'est parti, tout mon système, j'applique CQRS. » Eh ben, ce serait une erreur. C'est très contre-intuitif, mais en fait, CQRS, c'est très bien pour certains aspects de votre logiciel, et c'est très mauvais pour d'autres. L'exemple que j'ai en tête, c'est par exemple si dans votre système, vous avez euh, un endroit où vous faites de la recherche hein, très travaillée, avec beaucoup de filtres, beaucoup de tri, peut-être des inclusions exclusions. La recherche, c'est une query, hein, c'est je cherche de l'info et je modifie pas le système, ça va être un enfer à faire en query. Donc là dessus, il vaut mieux choisir les aspects de votre logiciel, de votre application sur lesquels vous appliquez CQRS, et pour les autres, choisir autre chose. Et là, je vous ai mis une citation de Martin Fowler. j'aurais beaucoup aimé qu'on on, on, on, on je la trouve il y a deux ou trois ans, parce que ça, ça dit exactement ça, mais j'ai découvert plus tard, et je me suis dit zut, j'aurais su. Euh, qui dit vraiment ça, il dit bon bah, CRS est très bien à certains endroits, et à d'autres, pas du tout. Et si tu fais le mal, as le malheur de le mettre au mauvais endroit, et ben, ça va être plus un problème dans ton application qu'un bénéfice. Donc, c'est contre-intuitif, mais SecureS, c'est bon à certains endroits et pas d'autres. Euh, troisième retour d'expérience. Alors là, vous dites, bon, c'est parti, j'ai choisi CQRS, je me lance. Euh, ça, je vous ai mis la screenshot de la page du back-office de PrestaShop, le dashboard. Quand vous arrivez, c'est la première page qui est affichée. Donc, afficher une page, on retire de l'info, c'est une courrier. Hein. Euh, dans cette page, en haut, il y a un layout avec des boutons. À gauche, il y a une barre de navigation. Évidemment, la barre de navigation, c'est la même pour toutes les pages du back-office. Au milieu, il y a une page avec des blocs. Certains de ces blocs ils peuvent se refresh en AJAX. Comment on découpe ça en query Est-ce qu'on dit qu'on fait une query qui renvoie tout Est-ce qu'on dit qu'on fait une query qui renvoie la barre de navigation et une autre pour le reste Et les blocs qui se refresh en AJAX donc c'est toujours la recherche d'infos, est-ce qu'on fait des queries et on dit c'est des sous-queries, et après il y a une grande query qui s'appuie sur des sous-queries Voilà, ça c'est le genre de questions que vous allez vous poser quand vous faites du CQRS. Comment je découpe À quel endroit ça je dis que c'est une query, ça c'est notre query, etc., etc. Et malheureusement, eh ben j'ai pas de, de, de réponse universelle pour ça aujourd'hui. Euh, j'ai juste une réponse, c'est déjà sur les faut que ça vous serve, faut pas que ça vous desserve. Donc même si parfois vous n'avez pas nickel, nickel, nickel par rapport à CQRS, pas grave, l'important c'est que ça vous soit utile et pas contre-productif. Surtout si vous arrivez sur une application existante et donc du coup il y a des choix qui ont été faits dans le passé, c'est pas toujours facile de les coller dans des queries et les commandes. Et donc voilà, soyez pragmatique et ne c'est pas de respecter le dogme à 100%, sinon vous allez vous prendre la tête. Et ça va, va finalement être mauvais pour votre code plutôt que bien. Euh, le, le retour expense suivant, il est un peu dans, dans, dans le même ordre d'idée. Donc, CQRS me dit, bon, bah, les commandes, ça modifie l'état d'un système, mais ça ne renvoie pas d'infos. Très clair, très simple, OK. Maintenant, on est à la Fubday, on est développeur. Si vous faites des petites applications de main et que vous avez besoin de persister des datas, il y a moyen que vous basez sur, par exemple, au, au, au pifomètre euh, du MySQL, il faut, vous persistez des choses en MySQL, il faut des entités, on va mettre un ORM, il faut identifier vos entités, bon, bah, on va se baser sur l'auto-incrément du MySQL. Ça marche bien, c'est classique, c'est standard. Voilà. Là, je vous ai mis l'exemple, euh, proposé par Doctrine, un ORM très connu, sur comment on crée une entité dans MySQL et on récupère son identifiant, vu qu'il a été donné par MySQL quand on se base sur l'auto-incrément. On crée l'entité, persiste, flush, hop, l'entité est créée, et après on fait un get ID pour récupérer l'ID. Si on met ça dans une commande, comment on fait pour récupérer l'ID Parce qu'une commande, ça modifie l'état d'un système, mais ça n'envoie pas d'infos. Donc, est-ce qu'on fait, on dit genre, je, je mets l'ID dans un buffer, et puis après, je fais une query pour récupérer l'ID ou... Alors, si vous allez voir la théorie de CQRS, CQRS, ça veut dire, mais voyons, il ne faut pas se baser sur les auto-incréments de MySQL. Il faut utiliser ta UID, il faut générer ton ID à l'avance, il est unique, tu le mets dans ton entité, tu la persistes, et donc, du coup, c'est bon, tu es identifiant, tu ne dépends pas du, du SGBD pour faire ton ID. C'est vrai, c'est une très bonne réponse. Mais encore une fois, nous, on arrive sur une application existante, on essaie de mettre CQRS dedans. Et PrestaShop ça se base sur les auto-incrémentes. Et donc, du coup, nous, à -Shop, on s'est dit, bah ben non, on ne va pas changer toute la logique de la gestion des IDs juste pour coller à CQRS. C'est un gros changement qui n'apporte pas forcément grand-chose de côté. Donc, du coup, on a fait, on a pris le parti de violer une règle de CQRS. Désolé, c'est pas un, c'est pas un joli mot. Et on a dit, voilà, on va dire que quand on crée des entités, on peut renvoyer l'identifiant de l'objet. Donc, c'est un choix pragmatique. On perd des bénéfices de CQRS en faisant ce choix. Mais on voulait pas modifier tout notre système juste pour plaire à CQRS. Ça ne nous a pas fait plaisir de faire ce choix, mais c'est ce qu'on pense être un choix pragmatique. Et encore une fois, voilà, c'est, entre la, la théorie et la, et la, et la pratique, euh, il y a la belle théorie de sécurité pure, toute belle, et après, qu'est-ce qu'on arrive à faire dans l'application Retour numéro 5, est-ce que vous avez assez de logs Alors, on ne va pas se voir la face, si vous rajoutez sécurité dans une application, vous rajoutez un pattern, vous rajoutez des classes, vous rajoutez une couche, vous rajoutez de la complexité. Voilà, mine de rien, certes, Secure -S, ça va vous apporter beaucoup de choses, ça découpe le bien vos commandes et vos queries, donc l'écriture, et la lecture. Ça découpe ce que vous voulez faire de son implémentation, mais c'est plus de code, c'est plus de classes, c'est plus de choses. Et typiquement, c'est si par exemple vous allez au bout de Sequelize et vous dites super, maintenant que j'ai tout mis en commande en query, et eh ben j'ai séparé mes écritures, et mes lectures, donc mes écritures, les commandes, je peux tout mettre en asynchrone, parce que du coup c'est bon mes écritures, j'ai garanti en synchrone, mes lectures, j'ai garanti en synchrone, mes écritures en asynchrone. Vous retrouverez des cas parfois où là on dispatche la commande, ça part dans un, dans un système de messaging, c'est traité plus tard. Et donc parfois vous allez débugger et vous allez vous dire merde, c'est plus compliqué qu'avant, je galère. Donc dotez-vous des outils pour vous aider à débugger sécurité. C'est plus de complexité, ça apporte des choses, c'est pas grave, on peut compenser ça en ayant des bons outils. Alors moi je pense au log évidemment. Euh, nous chez Prestashop on s'est un peu amusé, on est basé sur Symfony. Je pense que vous savez que la debug de barre de Symfony on peut la customiser. Eh bien, on s'est mis un, un petit encart là, dans, la, dans la debug par symphonie qui nous indique sur une page quelles commandes et quels queries ont été dispatchés. Comme ça, quand on est sur une page, tout, on peut savoir tout de suite ce qui a été dispatché et les retrouver. Et puis aussi, on a les logs. Vous, ce n'est pas forcément ça que vous allez utiliser, mais voilà, dotez-vous des, des outils pour vous aider à debugger ça efficacement pour ne pas vous dire plus tard, zut, maintenant qu'il y a sécurité, ces c'est plus compliqué, je préfère. Alors, le retour numéro 6, intéressant, celui-là, euh, là, j'ai repris le schéma un peu architecture. Donc, la couche verte, c'est les contrôleurs. Au milieu, on a bien nos commandes qui partent dans le bus. Le bus, il s'appuie sur le handler. Hop, la couche rouge, les services, etc. Ça, c'est, on va imaginer que ça, c'est PrestaShop. Et c'est bien, c'est bien migré. L'architecture nickel. On a un use case où on a un utilisateur qui fait un truc dans l'interface. Ça déclenche une commande. Elle part dans le bus. Hop, elle est ré... récupérée par le handler numéro 1. Il fait son job, tout va bien. Ensuite, pour nos besoins euh, d'utilisateur, on a besoin de changer un peu ce use case. Euh, maintenant, on a dit que quand l'utilisateur fait ça dans l'interface, on aurait besoin que il y a ça, ça qui se passe. En fait, on se rend compte que idéalement, il faudrait que suite à l'interaction de l'utilisateur, il y a la commande 1 qui part, elle est traitée par le handler 1, et après il y a la commande 2 qui part et elle est traitée par le handler 2. Et puis, après, on se rend compte qu'en fouillant bien, en fait, le use case, idéalement, sera encore un peu plus compliqué. Il faudrait que, après que la commande 2 est partie, le handler 2, il dispatche la commande 3 pour qu'elle soit traitée par le handler 3. Donc ça, en CQRS, ça s'appelle des sagas. C'est le fait que parfois, pour certains use cases, pour certaines interactions, vous avez envie que vos commandes, elles partent en séquentiel et elles soient traitées en cet ordre. Comment on fait ça Comment on implémente ça Alors, si vous rouvrez le bouquin de CQRS, CQRS va vous dire, mais voyons, il faut se baser sur des événements. Il faut que la couche service, elle dispatche des événements. Les événements comme ça, ils remontent, ils sont attrapés par les listeners en haut et, c et, et eux, ils vont envoyer des, des, des commandes. Du coup, on n'a pas la couche service en bas qui envoie des commandes en haut. Encore une fois, c'est une très bonne réponse. Mais chez PrestaShop, on a décidé de ne pas la suivre parce que, mais un peu pareil que pour les, les UID, on ne voulait pas introduire de l'événement cell dans l'architecture juste pour faire plaisir à qs Introduire l'événementiel, euh, déjà c'est un choix architectural impactant, il y a pas mal de choses, ça a plein de bénéfices, mais également ça peut rendre certaines zones du code plus compliquées, et donc du coup, on ne voulait pas juste le mettre pour SecureS. Du coup, on a fait un autre choix, on a décidé de dire que nos handlers, eh ben, en fait, ce sont des services qui peuvent s'appeler les uns les autres. Donc on a fait ce choix-là, qui est moins bien au niveau de la théorie, mais qui nous permet de pas modifier toute notre application juste pour coller à sécuriser. Euh Et le retour numéro 7, alors, si vous êtes aujourd'hui sur une application qui a un peu d'âge, peut-être une application legacy, une application qui a, été, qui a été faite il y a longtemps, il y a moyen que certains éléments de votre application, ils sont un peu durs à isoler. Ils sont peut-être un petit peu durs à... Voilà, pour utiliser ce bout de l'application, il faut bootstrap ça, il faut require ça, il faut unir ça. Ah, un mais attends, c'était conçu pour être fait en web. Du coup, il faudrait que... D'habitude, de chercher des data dans dollar server pour loader ça, ça, ça. Donc, c'est un peu compliqué d'isoler des bouts de votre système pour notamment les tester. Eh ben, si sur votre application vous arrivez et vous wrapez tout dans ces QRS, ça devient beaucoup plus simple parce que d'un seul coup, le point d'entrée de votre application pour faire quelque chose, c'est votre bus. Là, je mets un exemple. Dans le, une fois qu'on a bien, on a frappé la logique de PrestaShop qui permet de effacer les adresses. Quand on veut effacer une adresse, on peut même faire ça avec une commande. Hop, je crée mon adresse, euh, ma commande d'éditeur de commande. J'y passe le bon ID. Je l'envoie dans le bus. C'est fini. Éventuellement, je traite les, je, je récupère les exceptions qui sont renvoyées, c'est des cas d'erreur. Ouais. Cinq lignes. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus. Pour les queries, c'est pareil. Je veux récupérer l'info. Il me faut tel query. Je crée la query. Hop, j'envoie je dans le bus. Je récupère ma data. On, une fois qu'on a bien wrappé, euh, bien encapsulé l'application CQRS, ça vous fait quelque chose qui est mieux isolé, plus facile à appeler. Et puis, du coup, en plus, CQRS, ça vous fait une, une, une jolie liste de toutes les interactions que vous pouvez faire avec le système. Donc ça le rend beaucoup plus clair, ça vous fait presque une API interne. Du coup, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Alors nous, ce qu'on a fait, le premier truc qu'on a fait, c'est on s'est dit, c'est super, les commandes et les queries, c'est très clair. Euh, pour effacer une commande, c'est euh, delete order. Pour effacer une adresse, c'est delete adresse. Et ben on a pensé, on va faire des tests d'intégration. Ah ben, on a c'est Béat, parce que Béat, on fait des scénarios qui sont lisibles par les humains, on c'est très parlant, on dit ce qu'on va faire. Donc on a des scénarios de Béat qui disent, je crée une nouvelle adresse et derrière, le code qui va être traduit par BEAT pour être appelé, c'est bah, j'utilise une, une je, tu, je fais une create brand address. Donc, on a vraiment des, des tests BEAT qui disent en gros, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et derrière, c'est matérialisé avec j'envoie telle commande, j'envoie telle commande, j'envoie telle query. Euh, également, si vous avez fait le CQRS, bon, bah, comme vous avez une belle liste de queries et de commandes, vous pouvez transformer ça et l'exposer comme une API. Parce que du coup, ben, vous savez que les commandes, c'est tout ce que vous pouvez faire, donc je peux créer des objets, je peux créer des produits, je peux créer de ceci avec toutes mes commandes, Ah, ben, on peut mettre un endpoint derrière. Euh, ça peut vous faire aussi un SDK. Donc voilà, vraiment, SecureS, une fois que vous avez frappé votre application SecureS, ça vous permet tout un tas de choses en termes de réutilisabilité. Et ça, c'est super. Donc du coup, pour faire un résumé sur votre expérience, SecureS, c'est vraiment un investissement. Euh, ne le faites pas légère. Et moi, je vous recommande de ne pas le faire sur une application qui évolue trop vite, qui n'est pas encore assez mature. Faites-le sur un truc mature, qui ne bouge plus trop, où vous voulez bien clarifier ce qu'on fait, et vous savez que ça bouge pas tout le temps, et là, ça vous sera bénéfique, parce que c'est un investissement, c'est du temps, c'est de, de la maintenance. Euh, ne l'appliquez pas partout. Je sais que ça paraît très bizarre de dire ça, mais vraiment, choisissez les pans de votre logiciel où vous avez appliquer SecureS, et pour d'autres, peut-être autre chose. Euh, moi, vraiment, je pense au fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du CRS, c'est-à-dire ils matérialisent des commandes pour l'application, parce que les commandes, ça peut, euh, le, utiliser CQRS pour les commandes, la partie écriture, ça apporte beaucoup de choses, notamment, une fois que vous avez bien tout fait en sorte que tout ce qui est en commande, ça part dans le bus, c'est très facile de faire de la synchrone, parce que le bus après, va vous stocker ça dans un système de messaging, puis vous les traitez plus tard. Mais les queries, moins, <rire> parce que les queries ça apporte un peu moins de choses, puis ça reste du synchrone, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent les commandes et pas les queries. Euh, troisième point, soyez pragmatique sur le découpage en queries, surtout si vous êtes sur une application existante. Si demain, vous démarrez un nouveau projet, ce sera beaucoup plus facile de réfléchir de base à comment je fais ça en termes de commande en query. Si vous êtes sur une application existante, bon bah voilà, hein. euh, mine de rien, Secure est un peu plus fait pour des, des systèmes bien clairs, genre bancaires, où les interactions sont claires. Nous, on fait du web, c'est un peu plus touffu, il y a un peu plus de choses, donc c'est normal que ce n'est pas facile de découper en query. Le concept de commande est dur à suivre à 100%. 95, 97%, ça va. Et puis il y a toujours les 3%. On galère. Nous, on a fait le choix que pour les 3% manquants, tant pis, on suit pas Secures. Et voilà, c'est un choix pragmatique. Euh, on, a, on perd certains bénéfices, mais derrière, on n'a pas eu besoin de tout changer juste pour Secures. Et puis, dotez-vous vraiment d'outils pour faciliter la maintenance, des outils de debug, des outils de tracing, du log, euh, tout ce que vous voulez. Mais voilà, pour que le jour où vous avez un bug et que Secures est impliqué. Vous dites, ah, c'est bon, je, je, je, trouve, je comprends ce qui s'est passé, là, là, là, il y a tout le monde qui était dispatché, et c'est un handler qui l'a récupéré, ah, mais c'est parce que c'est pas le bon handler. Faut pas que vous, ça vous desserre, sinon vous allez pas apprécier ce changement architectural, et peut-être vous allez décider de revenir en arrière. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette conférence. Euh, pour aller plus loin. Je vous ai mis le GitHub de PrestaShop. On a un, on a un CMS e-commerce open source. Donc, tout ce qu'on fait, c'est... Je pense que beaucoup de gens ici connaissent PrestaShop. Tout ce qu'on fait, c'est open source, c'est transparent. Donc, tout est tout est visible. Je vous ai mis également le lien de notre art, de notre blog de développeurs sur lequel on publie les nouvelles releases, les nouveaux changements, ce qui se passe dans le projet, etc. Et on a publié sur ce blog un art, un, une série d'articles. Il y en a quatre qui expliquent tout ce que j'ai dit, ces conférences en beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'informations, mais évidemment, aujourd'hui, je ne pouvais pas le parler tout. Du coup, si vous flashez ce QR code, eh ben, vous accéderez à la, euh, au premier article de cette série de quatre euh, articles, et puis qui explique tout, tout, tout, tout, tout l'historique de PrestaShop et pourquoi on en est arrivé là sur ce QRS. Et du coup, bah, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour cette conférence. On a le temps pour euh, une ou deux questions. Euh, on a tout d'abord une question de Samuel Rosé qui dit. Dans ton exemple, pourquoi le handler implémente Update Cart Addresses Handler Interface et non pas juste un handler interface générique Alors, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est parce que nous, on a toujours cette idée que aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quand on migre, on a le code Legacy, on crée des handlers qui s'appuient sur le code Legacy. Mais demain, quand on va migrer, on va remplacer ces handlers par des handlers bien mieux refactorés. Donc, du coup, à l'avance, pour chacun des handlers, on met une interface parce qu'un jour, on va changer l'implémentation, mais on va garder l'interface en termes de contrat. Pour... Et puis, alors ça, ça prend une raison. Et puis, la deuxième, c'est que dans PrestaShop, comme c'est un CMS et qu'on essaye de faire que tout est customisable et tendable, et ben, on essaye de mettre autant que possible des interfaces pour que les gens puissent dire, « Ah bon, ben, moi, je prends PrestaShop, mais ça ne correspond pas bien à mon use case, du coup, je vais modifier ça, et je vais remplacer par un bout à moi. » Et du coup, quand il y a les interfaces, c'est beaucoup plus clair. On se base sur les interfaces pour que les gens puissent remplacer l'implémentation de PrestaShop par la leur, tant qu'ils respectent le contrat, ça marche. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse très précise et très complète. Euh, on a une deuxième question, cette fois-ci de Romaric. Euh, Est-ce que le passage vers des commandes et queries a été bien compris et accepté par les développeurs de modules, et comment avez-vous communiqué et formé Alors, euh, oui et non. En fait, alors on a une très vaste communauté de développeurs, il y en a qui ont tout de suite aimé, et parfois ils connaissaient, et puis il y en a qui au début ça a beaucoup rebuté, qui trouvaient que c'était plus facile avant, que c'était plus, que c'est beaucoup plus pénible maintenant. On a essayé de documenter un, autant possible, mais entre documenter et euh, les gens qui comprennent l'idée derrière, c'est pas toujours facile. Donc au début ça a été, bah ben, c'est un travail de fond. Au début on, on, a, on a présenté, on a documenté, voilà les exemples, etc. On a eu des retours, certains positifs, des négatifs. Les négatifs, c'est ah « Bon, merde, bah, du coup, on va améliorer la doc, on va améliorer. » Aujourd'hui, je pense que c'est mieux. Effectivement, au début, c'était euh, mal compris. C'est normal, hein, c'est bizarre. C'est inhabituel, qu'on ne connaît pas. Donc, ouais, c'est un, un travail de fond, de communication, un peu de pédagogie, qui fait partie du job de, de maintenir open source. Merci. Euh, bah, on a encore un petit peu le temps. On va répondre aux, aux questions suivantes. On en a deux autres. Une question de Benoît. Euh, comment détecter facilement les handlers qui vont être utilisés à partir d'une commande pour, par exemple, débuguer toute la chaîne Alors, euh, bah, nous, du coup, on a, quand on est dans, dans la page web qui va dispatcher la commande à queries, directement, c'est indiqué, je suis dans telle page, hop, ça dispatche telle commande à queries, et du coup, on a, au passage, on a, on, on sait quel handler c'est. et après, on a deux autres choses pour trouver cette info, déjà, le Tactician Bundle, il euh, bah, y a une très belle, il euh, y a une fonction de debug qui te permet de trouver directement toutes les commandes et tous les handlers, après avec un grep tu trouves qui fait quoi, et puis en plus, on a fait une petite euh, commande symphonie qui exporte la liste euh, avec le mapping telle commande, tel handler dans la doc, et donc du coup là si tu vas sur la doc prestashop qui est en ligne, euh, avec un contrôle F, on met la commande et on trouve le handler alors peut-être encore moyen de faire mieux euh, bah, si On bah, on a déjà ces trois éléments là, et puis Pierre, après, sinon, il faut, faut toujours se taper la, la, la config de service. On essaie de fournir les éléments pour ré, répondre à ces réponses, puis quand ça ne suit pas, ben on en rajoute. Bah, C'est pas mal du tout. Et enfin, une dernière question de Mathieu. Est-ce qu'une hiérarchisation des queries entre elles permettrait d'avoir un ensemble de queries unitaires et en les assemblant dans des méta-queries, d'avoir un ensemble de queries plus conséquentes, des genres de shortcuts pour regrouper des queries alors, il y a des gens qui font ça. Nous, on l'a pas fait parce qu'on voulait vraiment se dire, il faut que, euh, idéalement, quand on fait une query, une commande, ça fait tout d'un coup. Parce qu'on a pensé beaucoup à utilisation. On a vraiment, comme on veut que les modules les thèmes utilisent les commandes et les queries, on s'est dit, pour eux, il faut que ce soit simple. Donc, quand ils veulent faire un truc, il y a une commande et une query. Et du coup, parfois, on a des commandes et des queries qui sont un peu redondantes. Elles font pas exactement pareil, mais quasiment. Et on préfère avoir deux ou trois commandes qui se ressemblent beaucoup. Mais quand quelqu'un veut faire un truc, il y a une commande pour celle-ci. Au risque, que ça ressemble beaucoup à une autre. Euh, que, euh, que avoir Ah, du coup, tu fais faire ça, bah, tu fais telle, telle, telle commande, il faut les grouper. » Donc, nous, on n'a pas fait ce choix-là, parce qu'on est dans ce cadre CMS, et on, veut, on pense vraiment au consommateur de, de nos commandes à nos queries Peut-être dans un SaaS, où du coup, on fait les commandes les queries et on le consomme soi-même. Ça pourrait être intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions En tout cas, pas sur... Euh pas sur euh, Livestorm. Euh, on peut te retrouver sur WorkAdventure, j'imagine Oui, bien sûr. Et puis, euh, sauf quand j'écoute les, les supers autres comptes de la journée. Parfait. Eh N'hésitez pas à retrouver Mathieu sur, euh, sur WorkAdventure ou euh, également sur euh, Twitter. Euh, du coup, c'est toi qui es derrière le compte Twitter de PrestaShop euh, Non, c'est des collègues. Mais euh, Il y, y a, a un Twitter que... sur lequel on peut te suivre euh, Ouais, c'est Mathieu avec un seul T, Tess. Je vais okay. le dire. Ouais, c'est ça. Mathieu avec un seul T et grand caisse. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Et merci puis, beaucoup. Pour les autres, on se retrouve très bientôt pour la conférence de Grégoire Pinot. Eh bien, je vais tout de suite. Merci à vous. Salut.